No. <laughs> t'as reçu une carte de tonton. Tonton Jacques Non, tonton Gilbert. Je m'en vais. Je t'ai laissé une petite surprise dans la cuisine. Allez, bisous. Mmh. On se revoit dans trois semaines. Mmh. Au revoir, Arthur. Au revoir, Sarah. absence vous voyez avec casal oui euh, j'avais fait circuler une note vous auriez dû la lire bon vous décalerez aussi les rendez-vous de monsieur d'anglard non mon père oui ces rendez-vous vous les décalerez bon bah vous, vous voyez c'est avec casal tu comprends pourquoi je veux que vous soyez deux pour qu'on la relève Aude, 15 stéphane ans, vous... Aude a de la poigne pour diriger une équipe je ne sais pas si c'est une bonne idée tu remettras en question mes décisions C'est ce que j'ai prévu pour vous. Je sais très bien qu'elle ne voudra pas. Elle était jeune quand elle est partie. Elle ne pourra pas refuser. On ne sait même pas s'il elle est vite vraiment ici. Si ça se trouve, c'est une clocharde. Tu ne parles pas comme ça de ta sœur. Hey. un peu vieux pour jouer à ça, Arthur. Je me suis fait une amie! Elle s'appelle Aude! On rigole beaucoup! Ah Mais c'est super! Elle, elle écoute plein de musique et elle connaît plein de choses! Et on va aux jeux au jeu de l'école! Au jeu de l'école? Elle a quel âge? Moi, le plus vieil que toi! Et elle dit que je suis quelqu'un de vrai! Et que ceux qui sont pas vrais, eh ben, elle les aime pas! Son nom, c'est Aude. Aude. C'est bien? Très bien! Bonjour madame. Bonjour, Bonjour messieurs. Je m'appelle Patrick Danglard et voici mon fils Stéphane. Nous cherchons à prendre contact avec ma fille, Aude. Aude Danglard, que nous n'avons pas vue depuis quelque temps. Quelqu'un nous a dit qu'Arthur Vasseur la fréquentait. Il habite bien ici. Oui. Mais qu'est-ce que vous lui voulez Nous aimerions qu'il puisse nous aider à reprendre contact avec elle. Arthur Ton amie, Aude. Tu sais où elle habite Tu ne veux pas nous dire Un numéro de téléphone L'endroit où elle travaille Non, j'ai promis Excusez-le, mais dans ce genre de situation, il se braque et il vaut mieux attendre qu'il se calme. Oui, bien sûr. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Tenez, voici ma carte. S'il change d'avis, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord, très bien. Bonne journée. Au revoir. Bon Arthur, c'est quoi cette histoire Allez, assis-toi. C'est que tu as promis de ne pas dire où elle habite Oui. Mais pourquoi Elle veut pas les voir. Elle dit que son papa, il n'est pas gentil. Et qu'il n'y a que elle qui a eu le courage de partir. Il faut que je lui dise qu'ils sont venus. Attends, attends, attends. On va aller la voir, tous les deux, d'accord Hey Salut Arthur mm. Tiens, tu m'amènes de la visite. Vous êtes Sarah, pas vrai Oui. Je suis vraiment désolée de venir vous importuner à votre travail, mais il fallait vraiment que je vous parle. Ils sont, ils sont venus, Aude. À qui ça Votre père et votre frère. Ils sont venus chez Arthur et ils ont posé tout un tas de questions sur vous. Essayez les poser leurs questions. Mais je ne veux pas qu'il tourne autour d'Arthur. Vous avez qu'à leur dire que... que je suis partie, voilà. Vous leur direz vous-même. Arthur est votre ami, non Vous savez comment il est Ok, c'est bon. Bon, si ça peut vous rassurer, on va régler ça ici et maintenant. Que tu veux Je prends ma retraite. Et alors Alors euh, la société. Ah, la société. Mmh. Eh ben j'en ai rien à foutre moi de ta société. Viens. Je vais t'expliquer. tu vas te cacher sous la table. Non, allez. Cache-toi sous la table, d'accord Voilà, fais attention. Tu restes là. Non. Je vais revenir. Reste caché, je reviens. Là, tu es bien cachée, Calme-toi, ça va aller. Je reviens. Tu restes là.